Bienvenue à tous nos invités. Période de questions. député de Duffin-Caliburn. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Vendredi, le gouvernement a dû défendre, défendre l'indéfendable pour acheter des jackets de Canada Goose Canada. Alors que le gouvernement ne finance pas l'autisme, Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement appuie l'achat de jackets à la hauteur de 1 000 Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Premièrement, je veux parler de la déclaration faite par la députée concernant le financement en autisme, la députée, c'est très bien. C'est le, le premier investissement historique. On parle un demi-milliard de dollars. Lorsqu'elle lorsqu fait des commentaires, qu'on a fait des coupures, ce n'est pas la réalité. Un, numéro 2 le député d'en face, c'est très bien. Qu'on a des investissements dans les services correctionnels pour les jeunes dans le nord de l'Ontario. Et c'est froid. Intervention du président. Moi, euh, je suis encore là. Veuillez conclure. Comme je disais, fait froid dans le nord de l'Ontario. Je sais qu'elle le comprend très bien, intervention du président, C'est mon travail, non Député de Renfou, Népissing, Pembroke, vous êtes averti. Il n'y a rien qui a changé. Le temps est écoulé. Complémentaire. De retour à la présidente du Conseil du Trésor. Parce que la ministre creuse un trou encore plus profond. Le gouvernement, la population attendait de l'aide parce qu'il voulait que ces personnes soient protégées contre les prédateurs il faut que le gouvernement prenne des mesures. Qu'est-ce que vous avez fait? Que vous avez acheté des Canada, pardon, des jackets de luxe à la hauteur de 1 000 Est-ce est que la présidente du Conseil du Trésor va-t-elle mettre fin à l'achat de biens luxueux pour son personnel? Comme je l'ai dit, dans le nord de l'Ontario, et parfois c'est moins 40 degrés. moins 40 degrés ces uniformes nécessaires pour notre personnel dans ces établissements. Nous avons un processus d'approvisionnement en Ontario que le gouvernement utilise, que d'autres gouvernements ont utilisé, ce que l'on fait. Si le gouvernement, chez le député, ne comprend pas le processus, on fait une demande et on reçoit des devis. Nous avons un processus indépendant qui permet une non-ingérence politique. On accepte la meilleure offre. Et cette fois, c'était l'offre. Ce sont des euh, manteaux qui ont une garantie de 10 ans, qui sont utilisés à l'intérieur et ils sont transférés de personnel. C'est le gouvernement de l'Ontario et le propriétaire, intervention du président. Complémentaire final. Vous savez quoi? Si vous êtes si fier de cet achat, pourquoi est-ce que ça a pris six mois? Et, et un accès à l'information que vous avez bloqué? Si vous voulez défendre cet achat, pourquoi ça vous a pris six mois? Vous suggérez que le seul fournisseur qui pouvait fournir ces manteaux, c'était Canada Goose. Par le président, déposer l'offre. Et prouver à les familles d'Ontario que l'argent était bien dépensé à ce moment. Il n'y a personne qui vous croit, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, premièrement, nous recevons le meilleur prix en fonction du processus en place. Et dans ce cas, ces manteaux ont été arabais. Et vous savez quoi? La, que, la question des conservateurs, la première, qui concerne les montants. Nous, on met l'accent à l'intervention du Président. Je suis très près de donner d'autres avertissements. Oui, conclure, Monsieur le Président. Il y a un processus en place pour nous assurer qu'il n'y a pas d'ingérence politique quant à l'achat de produits. Ce processus est un, gouvernement, est un processus gouvernemental qui reçoit des offres. Il y avait un rabais important. Nous savons très bien que si vous rendiez public toutes les offres, et cela, finalement, fait que le fournisseur a un désavantage. Et vous qui comprenez bien les, les processus, comment pouvez-vous savoir si c'est la meilleure situation pour la province? Nouvelle question. Député de Kitchener, Conestoga. Ma question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, le gouvernement a, voulait avoir, A eu l'occasion de rendre les écoles plus sécuritaires. Ils pouvaient travailler avec nous. Il y avait un projet déposé par le député de Chatham, Essex Ils ont refusé en place et ils ont fait passer la partisanerie avant la sécurité des élèves. Est-ce que le ministre expliquera pourquoi le gouvernement libéral que la sécurité à bord des autobus doit attendre le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Et à la presse également, à l'extérieur, nous voulons nous assurer que le ministre des Transports qui souhaite améliorer la situation, les conducteurs, y compris les plus vulnérables, y compris les élèves, nous voulons nous assurer, concernant la technologie, nous voulons bien faire les choses. Mais une fois de plus, ce que j'ai dit la semaine dernière, en réponse au projet de loi 65, ce député et le groupe conservateur savent très bien qu'ils ont eu l'occasion en comité et pendant le débat, en deuxième lecture et en troisième lecture, pour appuyer le projet de loi 65, et ici en chambre et en comité, ils ont préféré d'utiliser un blocage et pour retarder l'adoption et la mise en œuvre du projet de loi. J'ai hâte d'entendre les complémentaire très décevant, décevant pour les élèves, pour les parents, décevant pour les Ontariens également. Au lieu de choisir de prendre des mesures à bord des autobus, le gouvernement a choisi la partisanerie et de façon typique libérale avec des études et des examens. Chaque jour, il y a plus de blow à Mississauga uniquement. Est-ce que le ministre nous dira que ce n'est pas une priorité pour son gouvernement? <applaudissements> ministre, ce député sait très bien. Il n'y a rien dans la loi qui empêche l'utilisation de cette technologie à bord d'un bus scolaire. Il y a plusieurs municipalités ont parlé de ce projet et certaines municipalités ont cet object cette technologie. On l'a vu la semaine dernière, alors que lui et son chef, c'était une manœuvre politique, intervention du président Faites référence au titre et au chef de l'opposition. Comme je le disais, ce début, et son, ce député et son président et son chef, M. Brown, sont gênés. En comité, la semaine dernière, ce député et le groupe parlementaire conservateur ont déposé des centaines et des centaines et des centaines de modifications pour bloquer l'adoption du projet de loi. Cela ne va pas fonctionner. Complémentaire final. La semaine dernière, nous allons donner aux ministres et euh, au groupe libéral une autre possibilité pour faire ce qui doit être fait pour les élèves à bord d'un autobus. N notre chef Patrick Bond ainsi que tous les chefs euh, en chambre qu'il n'y a pas de monopoli, monopolies sur une excellente idée. On veut reconnaître les néo-démocrates qui nous ont appuyés concernant la sécurité des élèves. Est-ce que le ministre demande aux députés de corriger cette tort en comité aujourd'hui et de protéger de les élèves contre la fuite de gaz à bord d'autobus? <applaudissements> ministre, comme je l'ai dit, la sécurité des élèves est une priorité du ministère. Voilà pourquoi on a déposé 65. Et chaque fois, en comité et en chambre, son chef et le député ont trouvé une façon de ralentir l'adoption du projet de loi, parce que ce serait gênant pour eux. Parce que c'était public la semaine dernière, ils il avaient eu 300 amendements qui concernaient cette sécurité. Il y avait plus de 300 amendements rue par rue, même à, à l'extérieur de l'école et où les gens sont venus en comité. Il sait très bien que d'adopter le projet de loi c'était répréhensible. Le public n'est pas trompé. Nous allons faire bien le travail. Il doit nous aider à, adopter le, à faire adopter le projet de loi 65. Veuillez-vous asseoir, veuillez-vous asseoir, merci. Nouvelle question. député de Toronto Danford, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. 68 jours, les libéraux ont annoncé qu'ils allaient refinancer et augmenter privatiser, ajoutant des milliards de dollars de nouvelles dettes pour les consommateurs. Les néo-démocrates ont dit autrefois, et le diront encore aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas s'attendre à de déposer un projet de loi qui va apporter des modifications au réseau de d'Ontario qui ne sera pas bien pour les entreprises et les familles et l'adopter rapidement en chambre sans aucune possibilité de part du public. Il reste 12 jours. Pourquoi on n'a pas vu le, encore le projet de loi? La première ministre suppléante, le ministre de l'Énergie en parlera, mais je voudrais reconnaître que vendredi, le président a annoncé qu'il ne va pas essayer de se faire réélire. Monsieur le président, je voudrais donc vous remercier de votre travail. Vous nous avez inspirés. de vous donner des avertissements complémentaire Monsieur le Président, à la Première ministre suppléante, les intérieurs méritent voir le plan libéral afin qu'ils puissent faire l'objet de leur débat et afin que la Chambre puisse en débattre. Ne venez pas à l'Assemblée législative. Ne déposez pas un projet de loi à la dernière minute. Les experts et les antériens doivent être en mesure d'étudier ce projet de loi. Voici une citation d'Andrew Horat il y a deux mois. Mais il n'y a pas encore de plan. Il n'y a aucune mesure législative. Et la Chambre ne siège que pendant 12 jours de plus. Nous vous avons averti à cet effet. Le gouvernement va-t-il essayer de faire euh, adopter un projet de loi énergétique sans l'apport euh, du public? La vice-première ministre, le ministre de l'Énergie, merci. Je suis heureux de me prononcer sur le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Nous en parlons depuis deux mois. Les donc, économiseront en moyenne 25 des factures d'électricité. Certaines. Euh, auront des économies plus élevées, surtout ceux qui habitent au nord ou dans les milieux éloignés de la province, qui auront une réduction de jusqu'à 40 ou 50 et la C.E.O. la Commission de l'énergie de l'Ontario, comprend que préalablement au dépôt de ce projet de loi, elle avait, à partir du 1er mai, une, mis en place une réduction de 9 qui signifie une réduction de 17 sur les factures d'électricité comparativement à l'année dernière. Et donc, les partis de l'opposition ne comprennent pas ces changements parce que l'une de ces partis n'a aucun plan et l'autre a un plan qui n'a aucun sens. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Complémentaire final. Monsieur le Président, le plan libéral va entraîner une, une augmentation de la dette de 40 milliards de dollars. Il y a plus de contrats privés. C'est une grande affaire et les Ontariens veulent se faire entendre. Ce projet de loi doit faire l'objet de débats, Il doit avoir des audiences en comité. Il doit y avoir un comité itinérant. Les Ontariens devraient être en mesure de donner leur rétroaction. Le gouvernement s'apprête-t-il à faire adopter ce projet de loi à toute vapeur sans débat et sans l'apport du public Le ministre de l'Énergie. Merci. Parlons de la vérité. Une réduction de 25 c'est un allègement important pour les familles de la province. Une réduction de 40 et 50 pour les clients des milieux ruraux. C'est un allègement tout à fait important pour les familles de la province. 500 000 entreprises, des, des petites et moyennes entreprises et des installations agricoles auront aussi cette réduction de 25 Mais parlons de ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas réaliste. Je pars de leur plan, le plan qui ne, dont ils ne discutent plus. Probablement ils ont oublié ce plan parce que ce n'est pas un plan qui apportera des changements importants pour les familles ontariennes. Notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité entraînera un allègement important pour les familles. Nouvelle question. Nouvelle question, la députée de Necklebelt. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. J'aimerais dire aux infirmières, euh, bonne euh, joyeuse semaine des infirmières. Cette question est très simple. La Première ministre, d'après elle, est-ce que les hôpitaux de la province devraient être à leur disposition uniquement des personnes moins de 25 ans et plus de 65 ans. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je voudrais reconnaître et apprécier les 100 000 infirmières qui travaillent au sein du réseau de la santé, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, au niveau communautaire, euh, au sein des organismes communautaires et au sein du réseau dans son ensemble, dans les cliniques dirigées par les infirmières praticiennes. C'est vraiment... Les infirmières jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé. En ce qui concerne la question de la députée d'en face, euh, portant sur notre proposition visant à donner 4 à 4 millions de jeunes un accès gratuit à plus de 4 000 médicaments, donc euh, la liste de, de médicaments approuvés dans son ensemble, si c'est ça, c'est si, si ça, sa question. Ça va être mis en place à partir du mois de janvier 2018. Je dirais que ce plan qui figure dans le budget ne permet pas aux travailleurs de payer les médicaments nécessaires. Nous n'oublions pas ces gens quant aux services hospitaliers, quant aux IRM, quant aux chirurgies. Et donc, euh, on les oublie pas en ce qui concerne les visites au cabinet de médecins. Donc, pourquoi est-ce que le, la Première ministre n'a pas créé un plan universel d'assurance médicaments? Le ministre de la Santé. Notre plan prévoit couvrir 30 fois. De plus de médicaments que leur plan. Leur plan ne comprend, que, ne comprend que 125 médicaments. Mais Steve Morgan, qui a été à côté de la chef du troisième parti, lors de son annonce portant sur ce plan, a dit le suivant. Lorsque nous allons créer les livres d'histoire pour l'assurance médicaments au Canada, notre proposition. Sera qualifié en tant que le moment où un plan logique a été déposé par un gouvernement provincial. Je suis fier des efforts de la première ministre visant. Je vais vous permettre de conclure. Je voudrais rappeler, rappeler aux députés, si vous ne vous installez pas dans vos propres sièges, vous. Vous n'avez pas le droit de shouting. Veuillez conclure. Il vous reste une phrase. Well, Nathalie Merrow de la coalition de santé de l'Ontario a dit C'est une excellente annonce qui fait preuve d'un leadership à l'échelle nationale. C'est un excellent pas dans la bonne voie. Complémentaire final. Le ministre sait que ces médicaments sont tout à fait essentiels. Notre plan à l'appui de grands organismes de santé qui prévoient offrir aux ontariens peu importe leur âge, un accès aux médicaments nécessaires, donc peu importe votre emplacement géographique, peu importe votre revenu. Donc pourquoi est-ce que le ministre ne soutient pas l'universalité du régime d'assurance et médicaments. Monsieur le Président, j'étais à SickKids avec le député de Trinity J'ai fait une annonce d'un investissement de 500 millions de dollars pour les coûts d'exploitation des hôpitaux. Et nous avons parlé de l'assurance médicaments. Il y avait un oncologiste pédiatrique, un médecin de cancer des enfants, qui a parlé de l'importance de ce programme d'assurance et médicaments. Il a parlé du fait que les enfants sont obligés de rester à l'hôpital parce que les parents ne peuvent pas se permettre de payer les médicaments. Il a eu un appel selon lequel c'est une excellente nouvelle. Donc un couple allait en fait souper et célébrer ensemble pour célébrer les économies réalisées en, en raison de ce plan. Nouvelle question, député du Nipissing au ministre des Finances. La semaine dernière, nous avons posé des questions auprès du gouvernement concernant Home Capital. Nous avons posé des questions quant à l'implication du gouvernement, quant à ses intentions et donc qui dormait au gaz. Le gouvernement ne nous a donné aucune réponse et parlait tout simplement de la réglementation au niveau fédéral. Mais le gouvernement était au courant des détails de cette situation. Et en fait, Alan Hibben, fait partie de Home Capital. Nous avons posé une question concernant Home Capital et sa réputation, et donc quelle est la solution du Parti libéral? C'est d'utiliser un initié. Donc, d'après le ministre, est-ce que ceci fait preuve de la rédébabilité de ce parti? Uh, Speaker, find... Ministre des Finances, S ces questions sont tout à fait insultantes. Nous parlons ici des organismes indépendants qui ne relèvent pas de la compétence du gouvernement. Monsieur Heben a demandé des conseils de la part du commissaire à l'intégrité pour qu'il puisse agir correctement. Il a conseillé notre gouvernement. Donc, c'était tout à fait important. C'est un homme tout à fait chevronné. Et donc, je comprends pourquoi un organisme privé cherche son conseil. Ce n'est pas une décision du gouvernement. Le député d'en face en est au courant. Et j'aimerais lui dire que c'est une question tout à fait inappropriée. Complémentaire. Encore une fois, au ministre des Finances, qui m'a donné, en fait, une réponse tout à fait inappropriée. Nous n'avons pas eu de réponse. C'est une situation très troublante en Ontario. Home Capital dans une situation très difficile le gouvernement nous dit qu'il n'a aucun lien avec cette entité. Mais maintenant, on voit qu'il y, y a un initié libéral, Alan Hibben, un acteur très important de la vente de Hydro One la Première Ministre, fait partie du conseil d'administration de Home Capital et il fait aussi partie du conseil d'administration du régime de retraite des fonctionnaires. Donc la première ministre euh, va-t-elle continuer de jouer ces jeux? Est ce jeu? Pourquoi est-ce que son initié fait partie maintenant du conseil d'administration de Home Capital? Monsieur le Président, c'est tout à fait troublant que le député d'en face du Parti progressiste conservateur suggère que le gouvernement doit intervenir, euh, doit se mêler dans les affaires d'une entité privée. Ils défendent souvent les intérêts des entités privées et ils ne veulent pas que le gouvernement se mêle dans ces affaires. Mais nous protégeons les, les intérêts du, des consommateurs. C'est pour ça que l'autorité de financement est intervenue et la Commission des valeurs mobilières a agi. Et l'entité qui réglemente cette entité fédérale a agi correctement. Le député d'en face suggère qu'il y a un, un conflit d'intérêts, mais Alan Hibbets a fait ce qui s'imposait. Nouvelle question, député d'Oshawa. À la première ministre suppléante, Steve Borders est commettant dans ma circonscription à Oshawa. Il a fait l'objet des effets nuisibles apportés au réseau de la santé par ce gouvernement. Il a eu un accident d'épaule. Il attend des soins, il attend une IRM, et cinq mois plus tard, sa chaugerie n'a pas encore été confirmée. Au cours des cinq derniers mois, il, il a été en douleur et il veut savoir quand est-ce qu'il aura l'aide du réseau de la santé. Mais sa chaugerie n'a pas encore été programmée. D'après la Première ministre, est-ce que c'est une situation acceptable? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Malheureusement, de telles histoires euh, se produisent. Mais que ce soit un accès aux IRM, aux autres services d'imagerie, nous sommes aux avant-postes à l'échelle du pays. Que ce soit l'accès à un spécialiste, et que ce soit une aiguillage pour une intervention nécessaire, nous sommes aux avant-postes. Les temps d'attente en Ontario sont les meilleurs euh, du pays. Mais en étudiant de telles situations, c'est ce qui enfin nous inspire à être euh, aux avant-postes et à faire les investissements nécessaires. Complémentaire. Le ministre parle des meilleurs temps d'attente, mais d'après moi, Steve aura une interprétation tout à fait différente. Les hôpitaux sont bondés, les patients se font traiter dans les couloirs, les temps d'attente sont très élevés. Notre réseau de la santé est en piteux état et le, le, la première ministre nous offre une solution temporaire. Dana, mari de Steve, m'a dit que Steve n'a pas été en mesure d'aller chercher sa petite fille. Il ne peut pas faire ses activités au jour le jour. D'après moi, ça ne devrait pas être la situation en Ontario, madame la première ministre, mais ça se passe partout à l'échelle de la province. Qu'est-ce que vous dites à Steve, qui voit son réseau qui lui échoue Le ministre, j'aimerais dire à la députée d'en face que nous avons augmenté le budget de base de Lakeridge Health de 7 millions de dollars. Vendredi, j'ai fait une annonce portant sur un investissement de demi-milliard de dollars dans les hôpitaux. Au cours des trois ans à venir, nous investirons 1,3 milliard de dollars pour faire baisser les temps d'attente les temps d'attente qui sont les meilleurs euh, au pays. Mais nous pouvons quand même les améliorer. C'est pour ça que nous avons fait ce, ce genre d'investissement, y compris 1,3 milliard de dollars, pour euh, nous attaquer au temps d'attente. Nouvelle question, député Datois-Vanier. Président, ma question est pour le ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le ministre, la semaine dernière, ce gouvernement a annoncé un budget équilibré. Et dans ma circonscription d'Atois-Vanier, nous en verrons les fruits en raison des investissements dans l'assurance médicaments pour les personnes moins de 25 ans et les investissements dans les hôpitaux. C'est une excellente nouvelle, mais quels sont les autres avantages de ce budget pour les ontariens et pour l'Ontario Pouvez-vous donc nous parler de notre économie et de notre budget équilibré le ministre du Développement économique et de la Croissance. Bien entendu, éliminer les déficits est, est l'avantage de notre économie. Et c'est notre économie qui nous a permis d'éliminer le déficit. Nous avons créé plus de 700 000 nouveaux emplois nets depuis la récession. Nous sommes le meilleur pays des G7 quant à la croissance économique. Et notre taux de chômage et à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Donc, nous n'avons pas eu un taux de chômage si bas depuis le moment où Aston Matthews était en maternelle. Donc, Monsieur le Président, ce n'était que ta, de, votre deuxième année de ta carrière ici à Queens Park. Et le député de Niagara West euh, n'avait que trois ans. Complémentaire. Merci de votre leadership en ce qui concerne la protection des emplois en Ontario. C'était excellent de savoir que nous avons créé autant d'emplois qui va permettre une prospérité économique, mais le monde est en mutation. Donc, la région est euh, réalise euh, beaucoup sur le plan numérique euh, la cybersécurité. Nous avons des sociétés telles que Shopify qui euh, font d'excellents travail. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait important de prendre des mesures pour l'économie de l'avenir et les gens sont nerveux. Donc euh, il y aura une transformation numérique et ça se passe à l'échelle internationale. Mais l'Ontario, comment s'apprête-t-il à ces changements Quelles sont les mesures du gouvernement visant à assurer notre concurrentialité très faible depuis 16 ans et qu'il est bon de voir ce qui se passe dans l'économie. Mais le fait que ça se passe bien euh, aujourd'hui, ce n'est pas une garantie que ça va se passer ainsi demain. Et c'est pourquoi je suis tellement fière qu'on fasse tellement de placements vis-à-vis de ces initiatives. 50 millions de dollars à investir pour l'intelligence artificielle, 150 milliards de dollars avec la une, une technologie de la génération, n'est-ce pas, qui s'applique à Ottawa justement. Alors, l'innovation des véhicules, encore une fois, est de beaucoup à Ottawa, 75 millions de dollars pour le supercomputing dans la province et la, la, la neuroscience également, 20 millions de dollars par ailleurs. Alors, on essaie de faire de l'Ontario le chef de file dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le ministre, Great Lakes, Graffit et Madison a décidé de déménager en Pennsylvanie. Comment se fait-il que la société préfère faire ses activités en Pennsylvanie plutôt qu'en Ontario Eh bien, merci aux députés de poser cette question. Eh bien, je n'étais pas au courant de cette décision. Je ne pense pas qu'on ait contacté notre ministère et ils n'ont donc pas donné de raison pour cela. Ça pourrait dépendre, mais je puis vous dire que depuis très longtemps, nous avons mis en place des programmes qui, d'après moi, soutiennent très bien le secteur des mines dans l'Ontario. Par exemple, le, oh, la mine qui vient de s'ouvrir à l'ouest de Thunder Bay. Et il y a des politiques, des programmes, des mécanismes de soutien déjà en place. Euh, pour euh, attirer les sociétés, sinon New n'aurait pas ouvert sa mine, 650 personnes sur un site de travaux et 415 dès l'ouverture de la mine, donc il se passe des choses très bien, peut-être que le député va nous expliquer pourquoi cette société a décidé de déménager. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je suis surpris de la réponse du ministre en juillet dernier. Le Fonds du patrimoine du Nord a investi annoncé 415 millions de, de dollars euh, dans Graphite. Alors, cette annonce survient moins de dix mois après euh, que cette société a reçu de la part du gouvernement 400 000 dollars. Est-ce qu'il n'y avait pas d'exigence telle qu'il fallait rester en Ontario? Comment se fait-il que cette société ait pu accepter 400 000 dollars de la part des contribuables et puis de s'en aller? Alors, euh, il faudrait que je, je comprenne pourquoi ou euh, s'il y avait des euh, conditions qui étaient en annexe à, à ce prêt. C'est peut-être un peu le deux, mais je vais certainement euh, consulter les uns et les autres pour savoir quelles étaient les conditions appliquées. Euh, mais le secteur euh, des mines, euh, euh, se passe très, ça va très bien. Et j'ai pu le dire à plusieurs occasions, le niveau d'activité dans la province ne fait qu'augmenter depuis un an. Et dès la fin de l'année, ça doit euh, atteindre un chiffre vraiment très impressionnant. Donc, le secteur des mines se porte bien dans la province. Les investissements ici et vis-à-vis -vis des euh, explorations seules, c'est euh, 25 des explorations dans le pays tout entier. Alors, les gens investissent dans la province et on aura de bonnes annonces à vous faire à ce sujet d'ici quelques semaines. Monsieur le Président, pour le Premier ministre supplément, mon bureau travail avec Jim Brown et sa, sa famille et ils avaient besoin de, de de rester en résidence à de longue durée. Et il y a une liste d'attente de 2600 dollars, mais pour figurer sur la liste de crise, ils doivent faire la demande auprès de beaucoup d'installations. Donc le couple reste séparé entre temps. On veut vivre avec ses proches, c'est ainsi qu'on vit dans la dignité. Comment se fait-il que les personnes âgées de l'Ontario ne puissent pas vivre ainsi ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, Monsieur le Président, je serai très heureux, heureux d'en discuter avec le député d'en face à propos de ce couple qui a été séparé. Car si elle devait regarder derrière elle et vers la gauche, il y a ici un exemple dans son groupe d'un rapport très collaboratif où un couple avait justement le même défi à, à relever à propos des maisons de soins de longue durée. Et on a pu résoudre ce problème, justement. Il est regrettable et malheureux et souvent pas nécessaire qu'on qu divise euh, ce couple alors que l'un a besoin de soins de longue durée et qu'on s'efforce de, de faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble encore. Je serais très heureux d'essayer de résoudre cette question comme je l'ai déjà fait. Je pense que le ministre vient de dire qu'il faut que j'apporte une question à l'Assemblée législative pour assurer que ces couples de personnes âgées puissent... Vivre ensemble encore dans une de ces installations. Order. À l'ordre. À l'ordre. Finish, please. Merci. La famille de Jim a essayé de contacter le ministre de la Santé sans réponse et la réponse qu'ils ont reçue des autres a été vraiment très mélange. Alors, vous savez qu'il y a maintenant 25 000 personnes qui attendent encore un lit de soins de longue durée. Aujourd'hui, ils figurent sur une liste d'attentes urgentes. Mais entre-temps, il reste séparé de sa femme et la famille trouve la situation cruelle. Pouvez-vous expliquer pourquoi le gouvernement libéral n'a pas de projet pour assurer les bons soins de longue durée quand il le faut pour les personnes âgées? Je voulais... Euh, Préciser. Je n'ai pas dit qu'il fallait venir à l'Assemblée pour déclarer cela. C'était à elle de ne pas éviter de par parler avec euh, moi pour politiser la chose. Et eh bien sur la majorité des gens ici savent que j'essaie toujours de collaborer sans, sans faire preuve de partisanat et j'essaie de résoudre les problèmes. Mais euh, décider de faire ainsi pour euh, souligner quelque chose sur le plan politique, eh bien, nous avons augmenté le budget pour les soins de longue durée. Dans le budget d'il y a 15 jours, on a augmenté notre budget de 2 et Nous avons créé plus de 10 000 autres lits et nous sommes en train d'en redévelopper 30 000 encore. Je suis très heureux de travailler avec elle là-dessus, le député de Barry. Merci. J'ai une question pour euh, le ministre de la Réconciliation nous voulons améliorer la qualité de vie, améliorer les partenariats et fournir d'autres occasions aux autochtones. C'est pourquoi nous travaillons avec leur leadership dans la collaboration et le respect mutuel pour créer de bonnes communautés qui se portent bien. En le budget de 2017 en euh, fait preuve, nous voulons fournir de bons programmes avec de bons placements et de bonnes initiatives pour les Premières Nations, les Métis, les Inuits et pourriez-vous nous expliquer comment le budget appuie ces communautés indigènes en Ontario. Merci Monsieur le Président. Nous sommes engagés à un bon rapport avec les communautés indigènes en Ontario et ceci est appuyé par l'argent euh, qu'on verse de façon stratégique. Dans le budget de la semaine dernière, nous avons dit que nous allons améliorer l'éducation indigène en Ontario. Nous voulons dépenser plus de 200 millions de dollars sur trois ans pour les, pour euh, donner aux apprenants euh, euh, d'autres occasions pour se former et pour euh, faire des études. On sait que l'éducation garantit très souvent l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à franchir l'écart entre les étudiants euh, et, et, euh, indigènes et non-indigènes. C'est pourquoi nous voulons investir là-dedans. Merci. Question complémentaire. Merci. Je suis heureux de savoir que le gouvernement investit dans ses étudiants indigènes. Avec nos partenariats, nous pouvons constater des véritables progrès dès maintenant. Il reste du pain sur la planche. Mais je suis heureuse de savoir que le gouvernement fait le nécessaire pour franchir l'écart. Ceci en accord avec l'appel à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Pourriez-vous nous donner les détails de comment comment euh, ce, ce financement sera employé. Alors, 26 millions de dollars de ces fonds seront pour améliorer la capacité et la viabilité des... Neuf euh, instituts euh, euh, autochtones. L'Institut des euh, Six Nations euh, Polytechniques a ses propres programmes et aussi des euh, programmes pour franchir l'écart pour qu'ils puissent passer dans les écoles euh, communautaires et les universités. Jusqu'à ce que cet écart soit franchi entre les étudiants indigènes et non indigènes euh, et, et, et sera faite. Le, de Winnebago à, à Sudbury, à Soolope, à Thunder Bay et North Bay, nous sommes engagés à financer les choses de façon à ce que ces communautés puissent en profiter. Nous allons au-delà de l'éducation pour investir dans la santé et le bien-être en Ontario. C'est une très belle occasion pour ce faire. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation. Je tiens à vous remercier d'être venu à Merrickville pour assister à notre panel vendredi soir. Les participants de ma circonscription étaient déçus. Ils ont dit « trop tard et trop peu ». Il y avait les étudiants qui ont été touchés par la clôture. Maintenant, il faudrait que je fréquente une école très loin où je ne connais personne. Et je vais perdre de mes amis et de bons liens avec mes professeurs. Alexandria, nous avons cinq écoles avec 50% de moins euh, ou moins de capacité. Donc, il faudrait passer plus d'une heure dans le car pour euh, se déplacer jusqu'à la nouvelle école. Faut-il fermer toutes les écoles ou est-ce qu'il faut imposer un moratoire sur ces clôtures scolaires? avant de, euh, de terminer l'étude là-dessus pour savoir quoi faire. Merci aux députés d'en face de sa question et merci à tous ceux qui sont venus aux premières consultations tenues le vendredi dernier. Alors, ceci est conçu pour qu'on puisse euh, faire le nécessaire en milieu rural et éloigné comment peut-on améliorer l'éducation pour les élèves? Il ne s'agit pas d'un moratoire, car nous savons que les conseils scolaires ont l'occasion de pouvoir prendre l'occasion au niveau local dans le meilleur intérêt de leurs étudiants. Et s'ils doivent faire une pause, ils peuvent le faire. C'est ce qui est arrivé à Matel, où toute la communauté est venue pour discuter sur la façon de créer un centre communautaire. Donc, rien n'empêche ces conseils scolaires et leurs communautaires de s'en occuper de la sorte. C'est un programme qui va aider les étudiants en milieu éloigné. Merci. Nous continuerons à consulter. J'ai une question aussi pour le ministre de l'Éducation. Deux rapports de Peoples for Education et les gens contre les clôtures scolaires montrent qu'il y a des écoles qui sont très fortes qui seront fermées. Vous avez euh, euh, annulé les centrales de gaz et pourtant, qu'est-ce que ça a donné Vous avez dit de vous faire euh, confiance avec l'éducation dans les écoles. Vous et la Première ministre, ensuite, vous avez tourné le dos à ce problème de fermeture de certaines écoles. Donc, en leur nom, je vous demande si vous... et euh, et, et la première ministre, vous êtes des idéologues ou voulez-vous faire ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre, mettre fin à la fermeture des écoles à travers l'Ontario? Réponse. Dans votre propre circonscription, il y a un excellent exemple d'un scolaire qui a fait une pause et qui travaille entre-temps avec une commun la communauté locale pour mieux faire. Alors. Le député de Bruce Middlesex, London we'll et Niagara West, Flamborough, s'il vous plaît, à l'ordre. You know... Monsieur le Président, nous comprenons que ces décisions sont difficiles. J'ai discuté avec les élèves dont l'école va faire déménager les gens du secondaire à 15 minutes de l'école locale et, et, et transforme l'école en école primaire. Ce sont des décisions à prendre par les conseils scolaires. Merci. Nouvelle question, député de London West. J'ai une question pour la première ministre. Uh, Madame Ace Fille Julia va euh, commencer à l'université à Lotkonn, mais il y a 9 000 dollars à verser à l'université par cette université. Euh, elle est mère euh, seule euh, de famille euh, monoparentale. Elle a eu un contrat qui offrait un paiement au lieu d'avantages sociaux. Donc, elle gagnait plus de 50 000 Mais ils ont appris qu'elle n'était pas admissible à l'aide financière prévue. 6 000 de moins que ne coûtent ces frais de scolarité. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on dit à Maria, à Julia et d'autres, dont que c'est gratuit, n'est-ce pas, ces études, et que ce n'est en fait pas le cas? Merci. De poser la question. Euh, mis à part euh, ce cas particulier, et je puis vous dire que plus de 200 000 étudiants reçoivent des subventions qui les aident avec leurs frais de scolarité. Et en, en fait, c'est euh, des études gratuites que ça veut dire. Regardez donc euh, comment évaluer l'aide à recevoir. Et, et il y a l'aide plus au SAP et si vous lisez les documents, vous allez savoir euh, combien d'argent euh, que l'étudiant va recevoir. C'est une initiative euh, qui est euh, très positive et il faut que les gens euh, soient au courant. Les jeunes comme Julia ne devra, euh, devraient pas avoir euh, euh, à s'endetter en vertu de leur avenir elle va vivre chez elle pendant qu'elle va fréquenter l'université. Elle a beaucoup de mal à couvrir tous ses frais. OSAP lui a fourni uh, un prêt, mais la dette pourrait monter jusqu'à 36 000 dollars après quatre ans. Le premier ministre pense-t-elle qu'il que faudrait vraiment endetter les étudiants de la sorte. Eh bien, Laissez-moi vous répéter que les gens peuvent aller en ligne. Ils peuvent savoir dès la huitième ou la douzième année pour savoir quelle est l'aide disponible. Je, nous savons que nous avons enlevé des obstacles financiers aux étudiants à travers la province. Peu importe votre âge, combien d'années vous n'avez pas été à l'école secondaire déjà. Si vous faites bien le travail, votre travail, vous recevrez l'argent. Et on ne veut pas imposer d'obstacles à ce que vous le fassiez. Merci. Ma question s'adresse au, au, au ministre responsable de l'accessibilité il y a quelques semaines dernières où j'ai rencontré des groupes qui m'ont parlé des défis et des obstacles aux personnes handicapées dans ma circonscription en dépit d'être prêts à travailler pour les personnes handicapées ont souvent des obstacles à l'emploi le taux de chômage des personnes le taux d'emploi pour les personnes handicapées est moins de 50% et un quart de ceux qui sont employés sont dans un rôle pour lequel ils sont surqualifiés. Mais pour enlever des obstacles, il faut avoir une culture de participation, euh, d'inclusion, et avoir une société où tout le monde peut euh, arriver à son plein potentiel. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour enlever des obstacles aux personnes handicapées La ministre je remercie le député de Northumberland-Quintiès de cette question très importante sur l'accessibilité et l'emploi en Ontario. Nous savons que l'amélioration de, des emplois et des résultats pour les personnes handicapées va aider à renforcer l'Ontario pour tout le monde. Et nous nous sommes engagés à rendre l'Ontario accessible d'ici 2025, et c'est pourquoi on a créé le Centre d'emploi de, pour les personnes handicapées, et c'est pour que c'est et, et, et on a le comité des normes euh, pour répondre aux besoins et on reconnaît que d'avoir de l'accessibilité, ça veut dire d'avoir, de, prendre des mesures concrètes pour assurer la participation pleine des personnes handicapées. C'est pourquoi dans le budget de l'année dernière, en plus des normes, notre gouvernement s'est engagé à, à créer une stratégie pour l'emploi pour les personnes handicapées. Et à la question complémentaire, réponse complémentaire, je vais ajouter davantage. Question complémentaire, je veux remercier la ministre de rendre l'Ontario plus accessible. Des gens de toute capacité peuvent participer et réussir leur plan potentiel, social et économique, et utiliser leurs aptitudes dans le marché du travail. Malheureusement, beaucoup d'employeurs ontariens ne sont pas prêts à embaucher des personnes handicapées et presque un tiers des petits, petites et moyennes entreprises ont des difficultés, même si un tiers des PME ont des difficultés à remplir leurs postes. Les travailleurs handicapés sont plus loyaux, se présentent plus souvent et ont un meilleur rendement que les autres. Et souvent, ils ont besoin de juste des petits accommodements. D'avoir une force de travail plus diversifiée peut mener à, à, à de meilleurs résultats. Madame la ministre, qu'est-ce que le ministère fait pour que les personnes handicapées puissent participer davantage réponse, Merci. Réponse de la ministre responsable euh, de des l'accessibilité de des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. On a euh, dans les normes une base, mais notre stratégie d'emploi est une vision faite en Ontario où on donne l'accès à toutes sortes de services d'emploi et de formation, pour, en particulier les personnes handicapées. On va rationaliser les services d'emploi afin de reconnaître les besoins uniques et les objectifs de chaque particulier. On va travailler avec un certain nombre de ministères partenaires et on va engager des employeurs afin qu'ils soient des act euh, partenaires actifs pour enlever des obstacles. Et je suis très fier du travail qu'on fait pour améliorer l'accessibilité. Et je vais trouver des moyens d'enlever des obstacles afin que l'Ontario devienne accessible d'ici 2025. Merci. Une nouvelle question député de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Je veux remercier la ministre d'être venue à Leeds-Granville vendredi. Les, à Merrickville. Les parents, les chefs éducationnels et mon collègue a dit, le collègue de Stormont d'Etat, a dit que c'était vraiment un problème que la fermeture d'école tout le processus. Et on, ils avaient une solution, les parents, d'avoir un moratoire pour toutes les fermetures d'écoles. Un parent a dit, la seule façon on peut avoir de foi que la ministre nous écoute, c'est d'être d'accord avec un moratoire. Monsieur le Président, est-ce que la ministre va euh, déclarer un moratoire qui inclut les écoles qui font face à une possible fermeture, oui ou non. Le ministre de l'Infrastructure, alors s'il vous plaît. La ministre de l'Éducation. Merci. Et je veux remercier le député d'en face de la question et aussi d'être aux consultations qui a eu lieu à Veracville vendredi dernier. Les consultations, les processus d'engagement qui ont lieu dans l'Ontario rural et dans les collectivités éloignées de l'Ontario sont conçus pour poser la question. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'éducation dans ces zones rurales éloignées est-ce qu'il y a des idées créatives et des solutions dont on a besoin d'envisager? Et ça, c'est sur quoi porter la conversation. Ça ne veut pas dire qu'on avance avec des décisions des conseils scolaires parce qu'ils le font déjà dans le cadre. Veut il veut s'assurer qu'il y a les meilleurs résultats pour les élèves dans leur collectivité. Il y a des conversations difficiles et des décisions difficiles, mais sont toujours faites pour améliorer les résultats de l'éducation. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. Malheureusement, ce que oh, oh, ce qu'on a attendu, c'était beaucoup comme ce que la ministre a dit vendredi. Elle a dit beaucoup, mais il a ignoré le vrai enjeu. Les 12 écoles dans le Conseil scolaire du Haut-Canada que ce gouvernement veut faire me. We can't. Pour ces écoles et ces communautés, il n'y pas de demain. Comme un parent a dit, il ne faut pas faire mieux la prochaine fois, il faut faire mieux maintenant. C'est-à-dire donner à ces écoles et à ces collectivités une deuxième chance et montrer pourquoi les écoles rurales et des petites centries sont importantes. Les parents et les chefs communautaires ont droit à une question honnête, oui ou non, à la question qu'ils ont posée à plusieurs reprises. Est-ce que la ministre sera d'accord avec un moratoire et est-ce qu'elle va l'imposer aujourd'hui la ministre. Monsieur le Président, oui, les écoles sont très importantes et chaque étudiant mérite d'avoir le meilleur système et la meilleure éducation. Et c'est pourquoi on engage dans ces con conversations pour avoir des solutions pour les collectivités rurales et éloignées. Par exemple, d'avoir l'occasion pour que deux conseils scolaires puissent travailler ensemble et avoir l'utilisation conjointe des de, de, de, de installations d'avoir plus de programmes pour les élèves, plus d'activités parascolaires et l'utilisation des de, de, euh, locaux partagés donne la possibilité à, à cela. On le voit partout dans la province. Il y a des conseils scolaires qui travaillent ensemble, des collectivités... Et on veut s'assurer que la conversation soit une sur quels sont les meilleurs résultats pour les élèves. Et j'encourage le député à continuer à avoir ce dialogue avec les conseils scolaires locaux et c'est ce qu'on cible de ce côté. Merci. Une nouvelle question. Le député de c'était comme ça. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il a presque de 400 mais euh, maison pour des gens à faible et, euh, revenus et modéré dans la ville de Toronto. Et la Société de logement communautaire de Toronto dit qu'il n'a pas euh, d'argent. La ville de Toronto, il n'est qu'un plan pour payer un tiers. À Ottawa va mettre un autre tiers, mais le maire de Toronto a demandé à la première ministre de payer le troisième tiers. Mais la Première ministre a dit non. Pourquoi est-ce que les libéraux de Madame Wynne ne donnent pas à la ville de Toronto l'aide la, dont elle a besoin Le ministre du Logement. Merci. Je veux dire officiellement, depuis les, sur les trois ans à venir, l'Ontario va investir 2 milliards de dollars sur le logement durable et abordable partout en Ontario. 2 milliards de dollars et d'avoir le gouvernement fédéral à la table, c'est quelque chose de très important. Interruption du président. Finish, please. Veuillez compléter. D'avoir le gouvernement fédéral à la table, c'est très important. On en... Accueille de façon très chaleureuse l'engagement d'11 milliards de dollars sur 11 ans, divisé par les 13 provinces et territoires. Notre gouvernement a augmenté le financement pour démontrer notre engagement à avoir une société plus juste où tout le monde bénéficie. Et à la réponse complémentaire, je vais ajouter plus de renseignements. Question complémentaire? Le logement social était une de la responsabilité et Mike Harris et les conservateurs l'ont délesté. Mais les libéraux sont au pouvoir depuis 13 ans. En 2013, la première ministre a réduit 129 millions du financement annuel au programme de logement social de Toronto. C'est moins cher de réparer des unités de logement que de construire des nouvelles. Et c'est pourquoi nous, on est les néo démocrates, on s'est engagé à payer un tiers par la province si nous formons le gouvernement. Pourquoi les libéraux ne vont pas défaire de des dégâts que leurs prédécesseurs ont fait sur le, sogement, le logement social? Réponse du ministre. Je suis très content de souligner tout le financement que cette, la province a débloqué. On a fait je peux vous dire, on a fait des investissements euh, à Toronto, 340 millions de dollars pour les plus démunis, pour prévenir l'itinérance, 130 millions de dollars pour avoir plus de logements abordables et les terres provinciales, selon qu'on a annoncé dans le budget à Toronto, qui vaut jusqu'à 100 millions de dollars pour avoir des nouveaux logements euh, abordables. Cette année, l'Ontario a a contribué 43 millions de dollars à la ville de Toronto pour des réparations et des rénovations au logement social. Et cette expansion inclut un financement de base de 117 millions de dollars à Toronto d'ici 2019. Selon le règlement 38H, de député, la députée de Duffin-Card a dit qu'elle est euh, mécontente de la réponse donnée par le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Et, en ce qui a trait au personnel, dont on va débattre cette question mardi à 18h. Le député de stormont thunder saint rappelle au règlement je sais que le député d'Elgon mindles n'a pas remarqué, mais sa femme, Jen, elle est là. On lui souhaite la bienvenue. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Un rappel au règlement, Monsieur le Président, j'aimerais corriger ce que j'ai dit plus tôt dans ma réponse à la question complémentaire. J'ai dit 26 millions de dollars qui étaient investis dans neuf instituts autochtones. Le montant exact, c'est 56 millions de dollars. Vu... Je veux offrir au député Delgan Middlesexland bonne chance cet après-midi, et c'est tout ce que je vais dire. Vu qu'il n'a pas de vote différé, la séance est en pause jusqu'à 13 heures.